bonjour à tous alors aujourd'hui j'ai décidé de faire une vidéo sur non pas une pierre mais sur plusieurs parce que je vais vous parler de l'ancrage en ce moment on a des énergies qui sont très fortes euh, qui sont perturbantes et on peut de toute façon dans la vie quotidienne on manque d'ancrage mais là on peut ressentir ce manque d'ancrage de façon beaucoup plus puissante l'ancrage en fait en lithothérapie, on l'associe au chakra racine. Il faut savoir que le chakra racine, c'est la base, la base de l'équilibre. Quand le chakra racine n'est pas équilibré, ben, ça déséquilibre tous les autres chakras. Donc, c'est important d'avoir un chakra racine bien équilibré, bien stabilisé, euh, bien ancré. L'ancrage, c'est quoi L'ancrage, c'est euh, être dans la matière être dans son corps être dans la terre euh, être dans, dans l'enracinement euh, et au jour d'aujourd'hui je pense que ça va être d'actualité pendant encore quelques temps l'ancrage est essentiel parce que quand on a, quand on reçoit comme ça ces énergies euh, puissantes l'ancrage et de toute façon un allié c'est pas parce qu'on va avoir les pieds sur terre qu'on pourra pas s'ouvrir euh, qu'on pourra pas avoir le chakra coronal qui va puiser dans tout ce que dans toutes ces énergies qu'on nous envoie au contraire plus notre chakra racine ou notre enracinement sera stable sera puissant et plus et mieux on acceptera, on vivra ce passage d'énergie. Il faut savoir que la Terre, depuis quelque temps, euh, monte en énergie d'une façon exponentielle qu'on n'a jamais vue. Les vibrations de la Terre sont énormes. Forcément, on le ressent ou du moins beaucoup d'entre nous le ressentent. Il euh, y a un passage, on dit, de la 3D à la 5D, enfin, il y a plein de choses qui se passent, plein de choses qui chamboulent, et il faut vraiment être enraciné, être ancré pour s'élever au mieux, avec le moins de désagréments possible. Il y en aura toujours, c'est presque... Impossible de ne pas en avoir. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est rare. Euh, par contre, l'ancrage va vraiment vous aider à pas passer ce cap parce que c'est pas, euh, c'est un accompagnement, à être dans l'accompagnement de ce qui se passe en ce moment avec les énergies. Qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas ancré Comment est-ce qu'on va le ressentir euh, on, va, on peut avoir ça, ça va dépendre des personnes, les, les, les, les ressentis vont être différents d'une personne à l'autre. On peut avoir une sensation de vertige, de déséquilibre. On peut tout d'un coup se sentir hyper maladroit. Alors ces deux cas là c'est les miens. Hein. Alors, mais alors à 1000% quand je commence à tout renverser, à tout lâcher, à avoir un peu des vertiges, à être pas stable sur mes pieds, déséquilibré, alors ça c'est mes signes à moi, donc ils font partie des signes, on peut avoir des acouphènes, on peut avoir de... vraiment sentir qu'on n'est pas dans la matière, qu'on n'est pas dans le corps, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tout ce qui peut être euh, euh, problème... Euh, euh, Financiers, par exemple, sans être matérialiste, mais des, des problèmes financiers qu'on va rejeter, enfin peut-être même pas des problèmes, des, de, de, le, le sujet de financier qu'on va, qui, qu va rejeter, qu on, on va vouloir se dépouiller de tout, mais à l'extrême. Euh, quand on va euh, avoir un problème avec euh, la nourriture de notre corps, euh, on va pas être dans quelque chose de sain, euh, on va pas. Euh, vouloir, on ne va pas pour x ou y raison vouloir nourrir son corps ou bien le nourrir. Euh, voilà Il y a ces, ces choses-là qui, à un moment donné, on sent qu'on est en décalage avec la matière, avec notre corps. On peut aussi avoir, ressentir de la fatigue ou des insomnies, de la nervosité. Euh, voilà Il y, y a plein d'autres, il hein, y a sûrement plein plein d'autres euh, euh, signes qui montrent qu'on manque d'ancrage, mais ça fait partie des signes, on va dire, les plus communs. Quand l'énergie monte, euh, pour pas se perdre dans cette montée, il va falloir donc s'ancrer. S'ancrer, c'est pas je le fais une fois et puis voilà, basta, on n'en parle plus. Pas du tout. L'ancrage, c'est quelque chose de régulier, de récurrent, parce que dès qu'on est bien ancré, on va pouvoir être aligné, on va pouvoir s'élever et ça va nous procurer de nouvelles émotions qui vont peut-être nous déstabiliser, etc. etc. Donc l'ancrage, c'est des choses qu'on fait... Au ressenti à la demande, euh, mais qu'on fait régulièrement. Comment est-ce qu'on s'ancre Il y a plein de façons de s'ancrer et c'est ça qui est génial parce qu'on va pouvoir le faire tout au long de la journée dans notre quotidien. On va pouvoir, euh, euh, en plus des minéraux, euh, ajouter d'autres petites techniques. On connaît, on parle beaucoup de la méditation. Alors, la méditation, attention, il y a plusieurs sortes de méditation, vous pouvez avoir des méditations qui vont vous faire vous envoler, c'est pas celle-là qu'on recherche à ce moment-là, on va plutôt rechercher des méditations où on nous amène à faire le scan du corps pour revenir dans la matière, revenir sur, nos, euh, sur, oui, sur notre corps, sur, notre, sur nos organes, sur, là on va s'ancrer, ça va nous aider à nous ancrer. On peut aussi faire de la visualisation, cette visualisation elle est très connue quand on se tient euh, debout, les pieds bien à plat sur le sol et on va visualiser, on va imaginer des racines qui sortent de la plante de nos pieds pour bien s'enraciner dans la terre et bien s'enfoncer dans la terre. Donc ça, ça fait, c'est une, une deuxième technique. Vous pouvez aussi euh, faire des choses qui vous permettent d'être dans l'instant présent, de pas être dans le mental, de pas être dans l'élévation, d'être dans le moment présent. Ça, ça peut être... Des, mais c'est des choses toutes simples. Des choses où on, on est concentré sur ce qu'on fait et où on n'est pas parasité par le reste. Donc suivant ce que vous aimez faire, ça peut être de la cuisine, ça peut être du dessin, de la peinture, ça peut être du tricot, du crochet, euh, des travaux manuels, euh, de la pâtisserie, euh, du bricolage, peu importe, du moment qu'on est dans l'instant présent. On se reconnecte beaucoup à la nature quand on va se promener en forêt et quand on prend le temps d'écouter, de regarder, de ressentir, etc. Là, on, on, on est en communion avec la nature, donc on est en train de faire un travail d'ancrage. Vous avez aussi des, le yoga par exemple, on parle beaucoup de certaines postures du yoga qui, qui nous amènent vraiment et des postures d'équilibre et d'autres postures qui nous amènent vraiment à travailler l'ancrage et vous avez entre autres, parce que je n'ai pas tout cité non plus, mais entre autres les minéraux. Alors pour les minéraux, on va travailler le chakra racine. Euh, quand on travaille le chakra racine, on travaille avec une pierre dans la poche. On travaille pas avec un pendentif, on travaille pas avec on travaille avec une pierre dans la poche. Pourquoi Parce que on va énergétiquement parlant se mettre au plus près de euh, du chakra racine. Si on est en méditation, si on est euh, euh, chez soi en train de faire quelque chose qui nous permette d'avoir la pierre entre les jambes, c'est encore mieux. Ou c'est même c'est très bien, mais pour l'avoir euh, vraiment à proximité, la garder un peu plus longtemps, dans la poche, un galet ou une pierre roulée, c'est très bien. Euh, vous la touchez de temps en temps, vous, vous voilà, vous prenez, vous mettez dans l'instant présent de l'ancrage, euh, ça c'est un peu la base. Si vous prenez par exemple une pierre noire en disant « je vais m'ancrer avec une pierre noire » et vous la mettez en pendentif, Là, vous allez, elle va plus faire un travail de protection. Euh, les pierres noires, en plus de, de travailler l'ancrage, travaillent aussi beaucoup la protection. Donc elle, elle va faire son travail de protection. Mais pas d'ancrage. L'ancrage, c'est en bas. Donc, pierre dans la poche. Euh, ou, euh, là, on ne travaille pas avec les mêmes énergies. En, si vous mettez une, une chaîne de cheville, un bracelet de cheville, de cheville là, on va être... Au plus près de la terre et là on va travailler avec les énergies telluriques, les énergies de la terre directement. Alors, à partir du moment où on travaille avec les minéraux, on va se référer aux couleurs du chakra racine. On a de la chance quelque part, il y en a trois, il y a le rouge, il y a le noir et le marron. Et ces trois couleurs vont être utilisées pour des choses différentes. Les trois sont. Euh, le travaillent sur l'ancrage, mais suivant ce que vous vivez, suivant ce que vous traversez, suivant ce que vous ressentez, vous n'utiliserez pas forcément une noire, ou pas forcément une rouge, ou pas forcément une marron. Je m'explique. Quand vous voulez travailler euh, avec une pierre rouge, ça veut dire que vous êtes dans une période de fatigue, de, de manque d'entrain, de volonté d'action. Vous, vous, euh, voilà, vous avez remarqué que vous. Euh, là ces énergies en ce moment ça vous a vidé c'est pas votre comportement habituel vous avez besoin d'un peu plus de vitalité, de tonus idéalement, et d'ancrage bien sûr idéalement vous allez travailler avec des pierres rouges attention avec les pierres rouges si vous êtes euh, quelqu'un qui s'emballe vite qui monte dans les tours, qui est un peu colérique etc ça va être compliqué parce que les pierres rouges c'est des pierres dynamisantes très puissantes et à ce moment-là, il vaut mieux, euh, quand vous travaillez avec une pierre rouge dans la poche, il vaut mieux euh, y aller un petit peu petit à petit, voir combien de temps vous la supportez. Est-ce qu'au bout d'un moment, vous vous sentez énervé Est-ce que vous vous sentez euh, oui irritable, euh, un petit peu en colère facilement La pierre rouge a son petit rôle là-dedans. Donc euh, pour certaines personnes, 20 minutes ça suffira, pour d'autres 2-3 heures. Mais on va éviter de porter des pierres rouges vraiment sur une longue durée. Mais ça peut faire du bien et retourner un petit peu le peps et voilà, avoir fait quand même son, son travail. Quelles pierres on utilise euh, quand on veut travailler avec des pierres rouges pour le chakra racine Vous avez le jaspe rouge, vous avez le grenat, le rubis. Alors attention, grenat et rubis, c'est encore plus puissant donc il euh, faut vraiment être très très zen pour travailler avec ça le jaspe rouge c'est déjà un petit peu plus light donc euh, voilà on peut y aller par palier ça sert à rien de, de partir dessus en disant ah oh, c'est elle est puissante, alors je veux celle-là non non, travaillons vraiment en conscience et pas forcément aller chercher le, le must du must tranquillement surtout avec les rouges ensuite vous avez les pierres noires les pierres noires elles vont servir quand on veut un ancrage rapide Là on sent que ça part dans tous les sens, que ça ne va pas, que euh, c'est du grand n'importe quoi, que vous avez vraiment besoin d'ancrage, pierre noire. Mais bah, chaque pierre a son yin et son yang, son côté euh, lumineux, son côté sombre. Attention, les pierres noires, euh, elles ont ce côté, cette manie là, d'aller euh, choper les émotions, les, les traumas, les blocages qu'on n'a pas encore réglés, les faire remonter tranquillou. Enfin, tranquille ou pas si tranquille que ça pour certaines personnes et pour faire cette espèce de nettoyage c'est à dire que pour les pierres noires on a un ancrage rapide mais pour que ce soit fluide il faut pas qu'il y ait des, des moment donné des, des petites choses qui, qui l'arrêtent et donc elle va pousser elle va pousser souvent les émotions elles sont au niveau du plexus solaire au niveau du cœur au niveau de la gorge donc ça pousse et il faut que ça sorte mais parfois on n'est pas prêt à utiliser une pierre noire parce qu'on n'a pas envie, parce que c'est pas le moment, parce qu'on n'a pas envie de travailler sur nous, sur nos émotions, etc. Donc, c'est compliqué d'utiliser une pierre noire. Alors, on peut la prendre, on peut la voir sur nous quand même. Mais dès qu'on sent que ça dérange et si vous êtes dans un moment où vous n'avez pas envie de faire ce travail émotionnel-là, parce que vous avez le droit, euh, ben à ce moment-là, il faudra peut-être laisser la pierre noire et passer à une autre couleur suivant vos besoins. En pierre noire, vous allez avoir la tourmaline noire, qui est vraiment, vraiment réputée. L'onyx aussi, qui est une, une agate, donc c'est un petit peu plus doux. Vous allez avoir la pierre de lune noire, l'obsidienne noire. Et si on va dans le, dans le costaud, vous avez l'obsidienne œil céleste et la spinelle noire. Là, c'est pareil, c'est quand là, on est prêt vraiment à faire ce travail émotionnel, qu'on est armé, qu'on a fait un grand travail sur soi et qu'on veut vraiment se débarrasser. Voilà. Et là, l'ancrage va effectivement se faire après ça de façon bien solide. Mais attention avec les noirs quand même. Ensuite, on a les pierres marron. Alors les pierres marron, je trouve que c'est un super compromis parce que euh, c'est des pierres qui sont qui vont apporter l'ancrage mais de façon plus doux alors ça va être plus sur la durée effectivement vous allez moins ressentir les effets euh, un petit peu rapidement mais elles vont vraiment faire un bon job elles vont bien asseoir le truc et elles vont être là en soutien quand on n'est pas prêt à faire ce travail-là que les pierres noires nous proposent. C'est-à-dire que là, on ne va pas aller trop fouiller dans les émotions, on ne va pas trop faire remonter les choses, on va vraiment faire descendre vers la terre, euh, vers les racines etc. Et c'est des pierres qu'on qu qu peut utiliser, que moi j'aime beaucoup justement quand on a un besoin de, de stabilité, de structure, d'organisation. Donc voilà, tout dépend comment vous, vous vivez votre manque d'ancrage, si vous le ressentez. Mais moi j'avoue que les pierres marrons me correspondent bien et de temps en temps, je, je, je peux utiliser quand même un petit boost de rouge ou un petit travail de noir. Mais dans l'ensemble, j'aime bien travailler avec les pierres marrons. Euh, Qu'est-ce qu'on utilise comme pierre marron On a... Euh, le bois fossile qui est très bien hein, puisqu'à la base c'est du bois donc on est vraiment dans l'élémentaire qui a fossilisé on a le jaspe paysage on a la bronzite euh, on a alors deux pierres qui sont intéressantes aussi plus rares mais intéressantes il y a la staurodite et la chastolite ces deux pierres qui ont sur euh, leur, euh, leur visuel une croix et cette croix là en plus de faire de travailler sur l'ancrage la structure la stabilité etc elles sont intéressantes à utiliser quand vous êtes dans une période de votre vie où vous devez faire des choix des choix euh, qui vont vous amener vers des nouvelles voies donc ça c'est vraiment on, a, on est à la croisée des chemins on est vraiment à l'intersection faut faire un choix euh, et ça perturbe, ça déstabilise ça fait qu'on manque d'ancrage ces pierres là sont vraiment bien pour ça voilà alors j'ai pas tombé toutes les pierres hein. j'ai fait un choix évidemment mais je voulais vraiment parler de l'ancrage en ce moment parce que c'est très important ça l'est en permanence ça l'est tout le temps mais là avec ce qui nous arrive comme énergie c'est vraiment important euh, donc euh, l'avantage c'est que vous avez la pierre dans la poche, le tout c'est pas de la mettre et de l'oublier, il faut de temps en temps la toucher, la, se rappeler pourquoi elle est là, etc et vous pouvez en plus, et c'est ça qui est génial coupler tout ça aux autres façons, aux autres méthodes d'ancrage dont on a parlé tout à l'heure et là, normalement ça va secouer, mais ça secouera moins, normalement, voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à aimer, commenter, partager. Euh, bah, je vous retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Et euh, bah, je vous remercie de m'avoir écouté Et je vous dis à bientôt. Ciao